Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'interviewer Bruno, un homme très impliqué dans le rockabilly, dans le sud de la France. Alors Bruno, tout le monde le connaît et personne ne le connaît. C'est vrai. D'abord, je veux savoir à quel âge tu as chopé le virus du rockabilly ben, J'avais 8 ans, tout bas, ça va. 8 ans C'était pour le Noël. Pour Noël, mon père m'a offert un double album d'Elvis Faslet pour les 5 ans de sa mort, donc ça va donner une idée de mon âge, entre guillemets. Ouais. Et euh, j'ai côté que j'étais complètement flashé, Complètement flashé, et c'est vrai que j'ai pu bouger cette musique. Ça a évoqué quoi tout de suite pour toi, le rocabillé C'était déjà, quelque part c'était déjà l'enfance de enfin, la, jeunesse, pas mais la jeunesse de mon père, que, qui est un homme que j'adore absolument, l'ancien bouson noir de l'époque. Et euh, bon, il m'a transmis euh, cette passion pour cette musique, pour ce que ça implique. D'après ouais. toi, quand on est piqué par le virus, du rockabilly, est-ce qu'on peut revenir à une autre musique C'est très difficile. Tu peux écouter, tu peux essayer, d'ailleurs tu dois essayer. Je pense honnêtement, euh, c'est trop facile de se dire j'aime cette musique et j'en bouge pas. Non, tu essayes d'écouter à droite, à gauche ce qui se passe. Et quand tu vois que c'est l'évidence alliée, c'est quoi cette musique qui te fait vraiment vibrer, tu y restes. Et toi, tu, tu n'écoutes pas que le rockabilly quand même non non non, je suis capable d'écouter de l'opéra. Pourrais... Et sinon, les, les musiques proches comme euh, de la country, la country le, le boogie woogie, de la country. bien sûr évidemment, évidemment, évidemment, tous les dérivés, le swing, moins. Moins parce que je suis pas bon danseur. <rire> D'accord. Et dans le rockabilly, euh... bon, il y a eu plusieurs périodes évidemment. Quel est ta période de chouchou à toi, ta période préférée On va dire que ma période favorite, c'est vrai que c'est le club du Revival. C'est les années 70, 80 avec des groupes comme Cavan, comme Matchboss, comme le Flying Saucers. Les Anglais. Ont, les Anglais, oui, qui, ont, qui ont amené quand même un certain neuf à toute cette musique. Et vraiment, mon plus et pour lequel je vivrai encore ce soir. D'ailleurs, on a un exemple fantastique ce soir avec euh, Terry Earl qui est le batteur des Flying Saucers, le batteur mythique des Flying Saucers. C'est quelque chose qui, qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Mais bon, je n'en renie pas pour autant. Évidemment les groupes qui sont arrivés après et bien sûr j'aime toujours le rockabilly dans le 50 euh, comme il se doit. Est-ce que d'après toi il y a une différence entre le rockabilly américain et européen ou anglais Totalement. Totalement, ce sont deux choses à part. Quand même les anglais ont tenté entre guillemets de, de singer les anglais, le son est complètement différent. Et, euh, mais par contre on ne peut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. C'est impossible de dire ça. Parce que le son est complètement différent et l'implication est différente. Une chose toute simple, c'est que les Anglais ont inventé le mouvement rocker, qui n'est pas du tout américain, justement, qui est, qui est vraiment typiquement anglais, qui s'approche vraiment de, de ce qu'eux voulaient faire, donc quelque part un retour peut-être plus pur que ce que les Américains ont, ont, ont. mais bon, c est, c est ce qui n'empêche pas, évidemment, au niveau des années 50, les Américains ont été meilleurs. Ouais. Comment a évolué le rockabilly Est-ce que c'est toujours l'esprit rebelle Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Même si c'est moins reconnu aujourd'hui, ça l'est toujours. Parmi le toujours. public, moins quand même. Bah, Disons que le public vieillit, entre guillemets. Oui, oui. Aujourd'hui, le, le, public, le public est, est vieillissant. D'accord. Ceci étant, il y a toujours cet esprit rebelle. Oui. Toi, tu n'as plus le crâne d'arrêt dans la poche. Non, je dois avoir un peu peigne, peu mais bon, c'est <rire> un peu quatre, quatre cheveux. Euh... J'ai l'impression que dans le, dans le midi, dans notre midi à nous, le rocabis quand même est moins répandu que dans le nord de la là, France. Tu es d'accord avec moi Comment je... tu laisses maintenant Alors la seule explication plausible que je ne hein, sais pas voir à ce niveau c'est que dans notre sud qui est une région merveilleuse <rire> et que j'aime, peut-être que malheureusement on est trop sollicité parce que le soleil, euh, les petites nanas avec euh, la méo de Beng ci de là, font que les gens ont un peu peur de s'impliquer euh, dans autre chose. Hein. C'est vrai qu'on a peut-être un côté qui est très conventionnel finalement dans notre comité, ouais. qui fait que.. Par contre. À la différence, c'est que les gens du sud qui aiment, qui sont vraiment dans la musique, le sont vraiment à 100%. Vraiment à 100%. Mmh. Et le de clan, on peut. On a Il un dit... peu l'esprit de clan, ouais. Évidemment. Ouais. Évidemment. évidemment. évidemment, Contrairement à ce qu'on peut penser, on est rebelles dans notre ouais. mentalité, mais très conventionnel aussi. D'accord. Toi, comment tu te définis hein Comme un organisateur, un rassembleur, un entremetteur Alors, euh... Ah, je vais dire l'entremetteur, tout simplement, moi, qui hmm. me plaît, que voilà. J'ai beaucoup voyagé pour des concerts dans toute l'Europe, je continue à le faire, et je me dis que pourquoi on a tous ces concerts dans toute l'Europe, dans toute la France, et on n'a rien dans le Sud, donc, c'est vrai que je me suis posé la question, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça Et là, c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer Fifi à Montpellier, ou d'autres personnes qui m'ont demandé de faire venir jouer des groupes. C'est grâce à Facebook, tout ça non, c'est pas vraiment Facebook. Euh, Facebook est un moyen, c'est vrai que c'est un moyen de garder le lien avec les gens, ouais, mais aucunement un moyen de faire des amitiés. La question c'est que tu as l'air d'avoir le sens de l'amitié vachement la développé, du contact, des, de, du relationnel. J'aime les gens. C ça te vient de, de quoi, quoi ça J'ai des parents formidables. D'accord, j'ai des parents formidables, les famille formidable. et c'est vrai que j'ai toujours vécu le. Est-ce qu'on peut accorder trop d'importance à l'amitié Jamais. Jamais. Bon, alors je te remercie pour la superbe affiche que tu nous fais aujourd'hui. t'en prie. Et puis pour tout ce que tu fais dans le midi, euh, sinon, euh, et toi et le... les gens qui sont avec toi, sinon ce serait le, un peu le désert ici. Hein. Non, il n'y a pas comme moi, il y a, a ouais. d'autres personnes qui le font. Et puis bon, attention, il faut quand même bien prendre en compte, ce n'est pas mon argent, je ne suis que intrometteur comme tu dis. Hmm. Si on arrive à faire des, des belles soirées, des, des, des beaux événements comme ce soir, tout le monde est content et euh, on on puisse recommencer d'année en année, voilà, on est des vainqueurs. Allez, maintenant on y va, c'est parti pour la Rockabilly Night, merci.